Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes début mai donc vous avez ici le graphique du DAX donc je vais y revenir dans quelques minutes. Mais je voudrais répondre à la question qui m'est souvent posée, quel capital faut-il pour, pour trader les marchés comme le DAX par exemple. Alors bien sûr on voit sur sur certaines, dans certaines vidéos des, des personnes qui tradent avec un très gros capital et qui gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait ça en général ce sont des traders qui ont déjà plus de 10 ans d'expérience et bien sûr on est tenté de, de vouloir gagner beaucoup d'argent lorsqu'on lorsqu débute en trading, lorsqu'on se décide à se mettre à la bourse, à apprendre le trading. <coughs> Mais le principal au début ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est d'apprendre une méthode efficace. Donc vous avez bien sûr une période où vous pouvez apprendre à utiliser une plateforme en tradant sur un compte de démonstration, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais à un moment donné il faut quand même trader avec de l'argent réel parce que si vous tradez, si vous ouvrez un compte de démonstration avec un compte de 100 000 euros, Bon, ça ne reflète certainement pas ce que vous allez faire dès que vous allez mettre directement <coughs> de l'argent réel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher un broker, une plateforme où vous pouvez mettre peu d'argent, quelques centaines d'euros sont suffisants, pour commencer à trader en réel. Par exemple sur Etoro, la plateforme qu'on a ici devant nous vous pouvez très bien n'investir que quelques centaines d'euros et trader le DAX donc c'est tout à fait possible. Après bien sûr vos objectifs seront, seront limités vous ne pouvez pas espérer gagner 500 euros par jour de cette manière-là, ce serait aller au casse-pipe. Mais euh, commencez à apprendre, faites des trades où vous gagnez quelques centimes voire 1 euro par trade. 2 euros etc. et euh, vous verrez à ce moment-là comment ça fonctionne et comment psychologiquement vous pouvez euh, gérer le stress d'investir de l'argent et de risquer de le perdre. Donc ça c'est ce que je vous conseille de faire mais il ne faut pas des milliers d'euros pour commencer à trader en réel euh, sur une plateforme de trading. Le principal c'est d'apprendre à gérer vos émotions et prendre des trades qui ne vous procurent pas un stress stress important parce que si vous avez un mouvement euh, contraire à celui du trade que vous venez de prendre vous pouvez stresser et sortir très vite. Pourquoi Parce que vous voyez que vous êtes en train de perdre 3, 4, 5 euros et ça peut vous stresser énormément. Donc euh, il faut toujours prendre euh, des trades que vous pouvez gérer euh, correctement. Il y a des personnes qui vont, qui vont stresser lorsqu'ils vont ils vont mettre maximum 20 euros en jeu et d'autres qui ne stresseront pas du tout lorsqu'ils mettent 2000 euros en jeu. Donc ça va dépendre vraiment de la psychologie de chacun, c'est vous, qui, vous devez, qui devez vous sentir à l'aise. Après bien sûr il ne faut pas ouvrir une plateforme et cliquer sur, le, sur la souris à n'importe quel moment. Il faut vraiment apprendre une méthode qui va vous permettre de mettre le maximum de chance de votre côté pour prendre les trades de manière optimale. J'ai fait hier une vidéo pour, pour mes étudiants donc pour la version 4.0 de ma formation au scalping qui va bientôt sortir je l'espère donc je suis en train de la terminer. Et euh, donc euh, où je montre vraiment les points d'entrée optimum ou rentrée donc avec la configuration de certains indicateurs. Qui vous permettent de rentrer avec un taux de réussite très élevé, je vais dire de, de 90% au moins. C'est ça que vous devez arriver à apprendre, apprendre une méthode où vous voyez vraiment les trades, la configuration du marché qui, est, qui va vous permettre de rentrer en sachant que vous avez un taux de réussite très très très élevé pour ce trade. Donc c'est ce qu'on apprend en scalping, c'est ce que je vous conseille d'apprendre. Et ça vous permet ainsi, euh, donc dans la vidéo que j'ai faite je montre qu'à peu près tous les quarts d'heure sur le DAX vous avez un trade vraiment intéressant à prendre. Donc ça vous permet à ce moment-là bien sûr d'avoir de euh, des trades gagnants toutes les, toutes les 15 minutes environ et de la sorte, bon vous allez gagner pas des, des sommes énormes mais le principal c'est d'arriver à faire un maximum de trades gagnants donc de l'ordre de 95 à 100% certains jours et vous pouvez ainsi trader le temps que vous voulez parce qu'en scalping souvent un trade ne va durer que quelques secondes. <coughs> Pardon Donc, à partir du moment où vous faites suffisamment de trades comme ça vous, avez, vous allez prendre l'habitude de trouver exactement à quel moment rentrer dans les trades et après à gérer votre stress en fonction du capital que vous avez et si vous gagnez 1 euro par trade c'est très bien. Après vous augmenterez votre capital, vous gagnerez 2 euros, 5 euros, 10 euros et peut-être un jour 100 euros voire 1000 euros par trade. Donc Soignez bien surtout la manière de rentrer dans les trades, c'est le principal. Après bien sûr euh, tout le reste ça, ça vient avec le temps, avec la pratique. Excusez-moi je vais boire un petit peu. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Donc le capital, euh, prenez un un capital petit pour démarrer. D'abord vous le faites sur un compte de démonstration mais ne, ne cherchez pas à faire des trades avec un capital de démonstration de démo en, à 100.000 euros parce que ça ne correspond pas à ce que vous ferez lorsque vous traderez en, en réel et alors si vous gagnez 100 euros par, par trade avec un compte de 100.000 euros virtuel vous serez frustré parce que vous ne gagnerez que quelques centimes lorsque vous tradez sur un, sur un compte réel où vous ne mettrez que, que quelques centaines d'euros. Donc ce n'est pas le conseil que je vous donne donc essayez d'être réaliste et mettez-vous sur un compte réel. Une fois que vous avez bien compris la méthode de scalping ou de trading que, que vous apprenez et que vous avez un taux de réussite important à ce moment-là, vous faites la même chose sur un petit compte de trading réel. Donc venons-en maintenant au à notre marché euh, qu'on a étudié donc le DAX. Donc ça fait plusieurs jours que, que je vous fais mes analyses du DAX donc on a bien cassé les 50% ici, on a cassé le nuage Ichimoku et euh, hier donc c'était vendredi, euh, c'était férié donc le 1er mai, c'était férié pour les marchés européens. Et donc la veille par contre jeudi, là on a eu un mouvement euh, assez inattendu parce qu'on pouvait se dire bon le marché là il est parti on, on va partir vers les, vers les 61,8 donc 61,8 de retracement de Fibonacci ici puisqu'on a une belle tendance haussière. Ben non jeudi on a eu un fort mouvement contraire. Donc vous voyez ici le marché haussier et on a refait exactement donc dans la journée de jeudi tout le mouvement haussier qu'on qu avait ici lorsqu'on a cassé les 50% et eh bien on les a recassés en sens inverse. Alors bien sûr euh, lorsque vous pensez que le marché va, va continuer à monter vous vous, vous positionnez à l'achat mais il faut très vite se rendre compte que vous êtes, euh, vous êtes à contre-tendance parce que vous avez des bougies contraires. Alors c'est très facile comme ça. Après coup d'analyser le marché et de se dire bah oui c'est évident on voit très bien que le marché est abaissé mais ce n'est pas aussi évident quand vous êtes devant votre écran dans le marché que vous êtes ici euh, au début euh, d'un mouvement contraire. Donc il faut arriver à corriger votre biais si vous avez un biais haussier par exemple à le corriger et aller euh, trouver les indications qui vont vraiment vous dire euh, non on n'est pas dans un marché haussier. Par exemple ici vous voyez on a une reprise donc on, serait, on se serait dit bon le marché va continuer à monter mais non. Vous voyez il repart ici, il redescend et puis là on se dit bon c'était juste une respiration donc on va repartir, on arrive sur le, le nuage Ishimoku ici on va remonter, non. Là il casse, vous vous dites bon ben, qu'est-ce qui se passe à un moment donné vous dites ok, on a cassé, il y va et puis vous voyez le marché qui remonte. Ah ben vous vous dites je me suis trompé. Donc tout ça, ça doit se maîtriser et il faut régulièrement arriver à prendre du recul, regarder différentes unités de temps pour comprendre ce qui se passe réellement sur les marchés. Parce que ce n'est pas aussi évident. Vous avez des analystes qui vous font des, des analyses formidables en vous disant voilà vous voyez c'est là, là qu'il fallait prendre son trade à l'achat ou à la vente mais vous ne les voyez jamais euh, trader mmh, réellement mmh. eux-mêmes. Donc, quand on est vraiment euh, trader et quand on est devant, devant ces écrans, c'est tout à fait autre chose. Donc, c'est très important euh, d'arriver à maîtriser une technique qui vous permettra de rentrer avec un taux de réussite le plus important possible. <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, lorsque vous avez une journée comme ça, et que vous êtes positionné dans le bon sens et eh bien à ce moment-là vous avez euh, des possibilités très intéressantes. Ici on est en 5 minutes et lorsque vous voyez donc une série de bougies comme ça que vous êtes dans un marché baissier, eh vous voyez que, que vos gains vont, vont rétrécir énormément, vont, vont fondre lorsque vous avez ça. Alors soit vous sortez rapidement ici et vous vous repositionnez par la suite ça vous pouvez faire aussi <coughs> Pardon. ou alors euh, vous prenez plusieurs positions, vous prenez des bénéfices et vous laissez courir en quitte à avoir à un moment donné votre position qui passe négative. Et au bout de la journée bien sûr vous arriverez à avoir euh, un résultat très positif mais euh, vous devez chercher, donc à court terme, la possibilité de prendre des trades aussi. Donc, si on va voir sur le 1 minute, donc ici, bon, il ne se positionne pas bien ici. Attendez, attendez. Voilà. Donc, si vous allez voir sur le 1 minute, donc vous avez des mouvements euh, beaucoup plus euh, je vais dire chaotiques mais en fait ils ne sont pas chaotiques à partir du moment où vous maîtrisez bien les techniques de trading. Donc vous avez des signaux ici que j'explique dans ma formation au scalping qui vous permettent de rentrer avec un taux de réussite très important. Donc vous avez certains signaux, certaines configurations qui vont vous dire là le marché va certainement Partir dans le sens inverse. Et vous avez ça à peu près sur le DAX comme la semaine passée, tous les quarts d'heure vous avez un trade intéressant donc dans les deux sens qui vous permet, vous voyez qui dure quand même quelques minutes parfois 15-20 minutes et qui vous permet de, de faire des trades en scalping euh, avec un taux de réussite très important. Et c'est ça que vous devez chercher après si vous voulez prendre des trades plus longs vous pouvez le faire mais en scalping vous aurez toujours un nombre très important de possibilités même quand on a un marché en range comme ici. Donc si vous faites uniquement du day trading ou du swing trading ben vous n'allez pas profiter de, de ces opportunités-là et moi je trouve ça très dommage parce que ce n'est pas parce que vous faites du scalping que vous ne pouvez pas à un moment donné laisser courir un, un trade et faire 100 ou 200 pips de gains. C'est tout à fait possible mais la majorité de vos gains sera constituée de petits trades comme ça. Donc commencez avec un petit compte réel une fois que vous avez maîtrisé la technique et la plateforme de trading que vous choisissez quelques centaines d'euros et vous allez gagner quelques centimes. Peut-être qu'à la fin de la journée vous aurez gagné 5 euros, 10 euros mais c'est très bien pour commencer. Euh, vous pourrez ainsi euh, peut-être arriver avec un petit compte euh, de trading à 10% de gains sur un mois. Ben, c'est vraiment très bien. Après si vous augmentez trop vite euh, votre capital parce que vous êtes pressé de, de gagner de l'argent, vous risquez de stresser plus de prendre des mauvaises décisions si le marché ne va pas tout à fait dans le sens que vous espérez. Donc allez-y à votre aise, tradez lentement, euh, laissez, laissez le temps au temps. Donc laissez-vous le temps de maîtriser le trading et je vous conseille aussi de vous spécialiser sur un marché. Donc d'abord l'euro-dollar, vous verrez que c'est un marché euh, très rapide mais qui ne réserve pas trop de surprises et puis après une fois que vous maîtriserez bien une technique, passez au DAX. Donc euh, l'indice allemand qui lui est vraiment, euh, c'est un plaisir une fois qu'on maîtrise bien le trading parce que vous, vous avez un marché qui bouge très rapidement, énormément, quasiment tous les jours donc il y a moyen de, de, de trader euh, pratiquement toute la journée. Euh, sur des marchés comme ça avec parfois des très bonnes surprises donc des, des, des mouvements euh, euh, qui, sont, qui sont très longs comme ça. Donc quand vous avez un mouvement euh, aussi long comme ça vous voyez bon, ben, c'est un plaisir de, de, de trader lorsqu'on lorsqu maîtrise bien le marché. Donc c'est ce qu'il faut faire, apprenez une technique de scalping pour euh, maîtriser bien euh, le moment pour rentrer de manière optimale. Donc lorsque vous rentrez au bon moment, ben en quelques secondes vous êtes positif. Donc là, soit vous prenez directement vos gains, soit vous protégez votre position. Mais tout ça c'est une technique qui s'apprend et c'est à ça que ça sert les formations. Donc si vous cherchez par vous-même, ben vous, vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver une bonne méthode. Donc je vous conseille euh, d'apprendre une méthode de scalping. Vous avez un lien sous ma vidéo vers euh, les méthodes que je maîtrise. Et que j'améliore toujours et sinon vous pouvez chercher d'autres méthodes mais je pense qu'avec la mienne vous démarrez dans de très bonnes conditions et vous aurez très rapidement des bons résultats. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo afin d'analyser un petit peu ce qui va se passer. Maintenant vous voyez on a fait le retracement ici de tout ce mouvement donc on a cassé de nouveau les 50% et là on a de nouveau une réaction à ce niveau-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on va repartir vers les, vers les 11.300 C'est possible, c'est tout à fait probable parce que bon euh, les banques, la fête, euh, les banques centrales continuent euh, de, de soutenir les, les marchés donc je ne pense pas que ça va s'arrêter même si si la, la situation économique n'est pas encore excellente pour le moment. Mais on voit quand même que les marchés euh, sont soutenus donc euh, après cette belle baisse qu'on a eue euh, en cette fin de semaine, ben, la semaine prochaine peut-être qu'on va avoir euh, des, mouvements, euh, des mouvements intéressants à la hausse. Maintenant ça ne sert à rien de prédire euh, ce qui va se passer, on n'en sait rien mais ce qui est intéressant c'est de prendre les opportunités. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. A bientôt